Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo, ihr lieben, ich bin Sadjoa, ich hoffe, es geht euch gut. Heute, schauen wir uns das verbe écrire, schreiben, in drei verschiedenen Zeiten an. Also, au présent, au passé composé et au futur simple. On commence par le présent. J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, on écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. Bye. J'écris, du hast gemerkt, ich habe nicht gesagt, je écris, ja, sonst treffen zwei, zwei Vokale aufeinander. Ähm, deswegen muss ich das Ö von je entfernen und es durch eine Apostrophe setzen. Deswegen, j'écris. Das mache ich aber nicht bei tu, ja. dieses Apostrophieren mache ich meistens bei den Vokalen E und A. Ok, tu, das ist U, donc apostrophiere ich da nicht. Ja. Aufpassen bei la Liaison, ja. wir sagen on écrit und nicht on écrit. Ja. Nous écrivons und nicht nous écrivons. Und genauso sagen wir vous écrivez und ils écrivent, elles écrivent. Est-ce que tu écris à ton ami? Alors on continue avec le passé composé. Das Verb écrire ist ein unregelmäßiges Verb, deswegen ist sein participe passé unregelmäßig. écrit, ja? e accent aigu c r i t. Und das Verb écrire ist kein Häuschenverb, ja? Es ist nicht ein Verb, das zu diesen Verben von dem raus gehört, ja? Es ist auch kein Verb der Bewegungsrichtung, deswegen konjugieren wir es mit Dem his verb avoir ». Alors, au passé composé, on dit « J'ai écrit, tu as écrit, il a écrit, elle a écrit, on a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, ils ont écrit, elles ont écrit. » Vous allez aussi entendre « Ils ont écrit, elles ont écrit. Aber diese das muss man nicht » Mais cette liaison est facultative. D'accord Et... Maintenant on continue avec le futur simple. Wir bilden das futur simple folgendermaßen. Das r des infinitiv ist ja das R vor dem e. Was machen wir jetzt mit dem E am Ende von écrire? Wir entfernen das e. und Dann können wir die Endungen des Futur Simple an das Er des Infinitivs hinzufügen. Was sind die Formen vom Futur Simple? Das sind einfach die Formen vom Verb avoir im Präsens. Aber Achtung, bei den Formen von nous und vous müssen wir aufpassen. Wir wiederholen die Formen jetzt vom Verb avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Nous avons, nous n'avons pas la euh, forme avant, mais nous n'avons ja? seulement on, on. le ONS. Nous n'avons pas le AF, et nous n'avons pas la forme AV, mais seulement le EZ. Donc, au futur simple, on dit, j'écrirai, tu écriras, il écrira, elle écrira, on écrira, nous écrirons, vous écrirez, ils écriront, elles écriront. D'accord Genauso werden gebildet die Verben re-écrire, inscrire oder s'inscrire, anmelden, sich anmelden et le Verbe décrire, beschreiben ja, Die werden genauso gebildet. Lea a écrit un poème pour ses parents. Lea hat ein Gedicht für ihre Eltern geschrieben. Patrick s'inscrira à l'université demain. Patrick va se morgen en der Uni Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, euh, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et je vais le laisser faire une vidéo video ça et à mon canal Alors je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous.